Tu vas pas manger ton œuf quand même Et bonjour à tous, donc pour rompre un petit peu votre confinement, aujourd'hui j'avais décidé de vous faire une petite vidéo sur l'œuf de poule. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que l'œuf de poule bah, Je pense que vous savez déjà que déjà l'ovule, c'est une cellule reproductrice femelle. Et bien chez la poule, en fait, il y a un ovule qui se libère tous les jours. Donc cet ovule va grossir et il va former le jaune. Et si l'ovule rencontre un spermatozoïde, si le jaune rencontre un spermatozoïde, et bien on va avoir un embryon. Vous savez, le futur bébé, qui va se développer à la surface du jaune. Au fur et à mesure, euh, eh bien, cette, euh, ce jaune, cet ovule, va s'entourer du blanc. C'est une couche qui est liquide, euh, qui est protectrice et aussi nourricière, qui va permettre de nourrir le futur bébé. Euh, donc au fur et à mesure, on a également une coquille qui va se former tout autour. Et en gros, pour faire simple, pour faire court, euh, l'œuf se forme en environ une vingtaine de jours. Alors, s'il n'y a pas de spermatozoïdes, s'il n'y a pas de coque, eh bien, en fait, qu'est-ce que c'est que l'œuf Qu'est-ce que c'est l'œuf que la poule pond tous les jours environ Eh bien, en fait, c'est un ovule entouré de blanc et entouré de coquilles et non fécondé. Donc, vous mangez des ovules de poules non fécondés. Et je vais joindre à cette vidéo, enfin, à cette petite présentation, quelques vidéos de mes poules et je vous souhaite un bon confinement. Si on peut dire un bon confinement, en tout cas je vous souhaite une bonne santé à tous et à bientôt. Et bien là. Elle, c'est la plus sympa. Ça va